Salut la fraîche nous allons parler du bloqueur et du bloqueur pivot. Il peut y avoir jusqu'à 4 bloqueurs par équipe sur le track. Un seul d'entre eux peut être le pivot. Excepté ce dernier, les bloqueurs ne portent pas de couvre-casque. Le bloqueur doit empêcher la jameuse adverse de passer, tout en assurant le passage de la jameuse de son équipe. Le bloqueur doit aussi veiller à l'intégrité du pack. Si le bloqueur sort de la zone d'engagement, il doit immédiatement arrêter de bloquer et retourner dans la zone d'engagement. Le pivot est le seul bloqueur à pouvoir démarrer le jam en s'alignant sur la ligne de pivot. Il est aussi le seul à pouvoir prendre le statut de jammer lors d'un star pass. Le pivot doit porter son couvre-chef à bande s'il veut pouvoir bénéficier des privilèges de bloqueur pivot. Maintenant que vous savez tout sur le bloqueur et le bloqueur pivot,